Bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien Écoutez, Bon bah moi ça va, ça va plutôt bien puisque aujourd'hui on se retrouve pour un épisode bonus hein. Attention je vous parle en off, sachez-le Un épisode bonus parce que non pas que j'ai voulu redonner une nouvelle chance à cette série bien au contraire Mais j'ai quand même voulu aller voir l'Eden puisque euh, vous m'avez euh, <rire> expliqué pourquoi le portail de l'Eden ne fonctionnait pas Donc dans un premier temps je suis reparti chercher mon stuff J'ai quand même voulu faire ça de manière legit et je me suis dit et eh ben on va euh, se venger, tout simplement je me suis dit on va se venger des, des méchants Et ça m'a réconforté dans l'idée que ce mode pack est beaucoup trop gourmand Et malheureusement euh, voilà merci beaucoup pour votre compréhension, pour vos commentaires etc sur la dernière vidéo Mais voilà il y a beaucoup trop de rollback Alors là vous voyez euh, j'affronte ce zombie qui se tp, les flèches ne partent pas euh, Ça va être bien pire après, voilà là c'est pareil dans le vent et paf le zombie qui apparaît Ah voilà c'est formidable et c'est pareil pour tous les monstres d'après hein donc là tu sais pas, à tout moment je peux partir en feu, là j'ai eu de la chance euh, C'est comme ça que j'étais mort hein, dans la dernière euh, vidéo hein, de toute façon hein. Donc là c'est pareil là, regardez le screamer qui, qui se téléporte etc euh, Donc tant bien que mal je vais réussir à, à me le faire Et puis ça va être pareil quand je vais manger euh, mes pommes de terre Les rollbacks Enfin c'est assez terrible Donc encore une fois c'est pas une histoire du PC puisque vous voyez que le jeu est fluide C'est juste que le mode pack est trop gourmand Et donc ça crée des rollbacks Et c'est comme ça Malheureusement euh, C'est malheureux mais c'est comme ça Donc bref euh, Ceci étant dit ceci étant fait J'avais vraiment tout ce qu'il me fallait encore dans les coffres donc j'ai vraiment de la chance. Je remercie Red sur Discord qui m'a du coup expliqué que je m'étais trompé de blocs trop compliqué. Hein. Clairement euh, entre l'anglais et le français, cuivre taillé, ciré Voilà encore un rollback. Les blocs réapparaissent. Enfin, c'est un, un scandale. Bref donc euh, une fois que les blocs ont été bien remis euh, correctement et ben le portail fonctionne. Attention j'active avec le briquet. Voilà toc. Paf. Je veux rentrer dedans. Ça ne fonctionne pas pendant au moins une minute. Des frises comme je n'ai jamais eu. Mais c'est pas bien grave puisque au bout du compte en réessayant, en réessayant, en réessayant, et eh bien ça fonctionne Et bienvenue dans l'Eden, la dimension du ciel. Une dimension qui est, vous allez voir, assez pauvre et assez nulle, en fin de compte, donc ça tombe bien. Mais il n'empêche qu'elle est très intéressante. Euh, enfin non, du coup, elle n'est pas intéressante. Elle est par contre très jolie et il y a des fonctionnalités assez rigolotes. Alors, par exemple, vous voyez les champignons, bah ça ne sert à rien. Voilà, la majorité des choses que vous trouverez ne sert à rien. Mais il y a un truc très intéressant, mis à part le fait que c'est relativement joli et que vous savez que j'aime bien l'astronomie, j'aime bien l'espace. Mais plus tu montes haut et plus la gravité disparaît. Je m'en suis rendu compte, je comprenais pas, parce que vous savez, quand je fais les doubles jumps, eh ben je prends des dégâts de, de chute hein, quand je redescends de bien haut. Et en plus de ça, euh, je ne peux pas non plus aller très très haut. Bah Là, regardez comme je monte euh, vite. Voilà, en double jump, là, je... Et là, je me rends compte, mais c'est très bizarre. Je vais super haut, je descends super lentement, et je me prends pas de dégâts. Et c'est là que je comprends, évidemment, que... Bah, la gravité, tout simplement. Plus tu vas haut, et, et moins il y a de gravité, plus tu vas dans l'espace. Euh, en tout cas, dans, dans le jeu, c'est comme ça, dans la dimension de la donne. Donc, euh, super sympa. Donc, regardez, je fais un jump de l'espace pour aller d'une île à l'autre. Quelque chose que tu peux pas faire en temps normal. Et je me suis tellement enflammé que... J'avais oublié le principe et donc j'ai continué en allant plus bas. Sauf que ben plus tu vas bas et plus tu es attiré par la gravité. J'avais complètement oublié. Regardez. Ce qui va se passer, c'est que je vais beaucoup moins loin et je tombe de plus en plus vite. Et oui, et ben là et puis surtout hop là, faille mourir. Et oui, retour des dégâts de chute. Et là je me suis dit ah oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est assez intéressant à ce niveau-là, c'est que plus tu es haut et moins il y a de gravité. Bon. Bah voilà, c'est le seul truc en tout cas que j'ai trouvé intéressant et puis euh, voilà le fait qu'il y ait des planètes, c'est magnifique. Bon dans ce cas-là, moi je joue à Planet Crafter, c'est très très bien. Euh, D'ailleurs est-ce que ça vous intéresse que je refasse des vidéos ou des lives sur Planet Crafter N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sachez que j'aime bien ce jeu, euh, j'y joue plus trop en ce moment mais j'ai beaucoup avancé et euh, je me suis dit pourquoi pas faire des lives et recommencer à zéro. Bon voilà ça c'est la petite parenthèse. Est-ce que ça vous intéresse ou non Vous me dites. Bon ceci étant dit, ceci étant fait, voilà on se balade, il y a quelques biomes, j'imagine voilà il y a des boules, j'imagine qu'il y a des choses que j'ai pas encore vues. Bon bah il n'empêche que que voilà c'est une petite dimension bien sympa qu'il fallait aller voir Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des monstres Il y a des petites créatures qui volent mais c'est pas des méchants euh, Donc euh, pas grand chose à faire Après c'est l'Eden, hein, on va dire c'est le paradis donc c'est bien sympa Mais euh, voilà il fallait, il fallait aller vérifier ça Ceci étant bah je suis vraiment désolé que ça se soit arrêté comme ça Je me suis quand même dit que je ferais une petite vidéo bonus pour quand même bien conclure le, le truc Parce que c'est vrai que bah, dans la dernière épisode j'étais vraiment blasé hein. Même dès le début de la vidéo ça se ressent que je suis un peu blasé sans pour autant euh, trop le montrer, mais à la fin j'ai complètement rage quitté. Euh, bon, je me suis déjà justifié, vous avez tout devant vous, vous savez très bien, donc, voilà, ça sert à rien, on peut pas continuer. Et encore une fois, merci beaucoup pour vos commentaires, vous êtes vraiment mais des amours quoi, vous êtes vraiment des amours. Voilà, je, je tenais à vous le dire, donc euh, voilà, est-ce qu'il y aura encore du Minecraft par la suite Oui, probablement, mais ce sera pas de la sous la même forme, euh, ce sera beaucoup moins régulier que cette série, mais euh, voilà, peut-être euh, refaire des lives sur Minecraft, voilà, en tout cas je veux pas trop m'engager, dans tous les cas je vais reprendre les lives la semaine prochaine, mais je veux pas trop m'engager parce que j'ai pas envie de vous décevoir euh, plus que j'ai pu peut-être vous décevoir, en tout cas voilà, merci à vous les amis, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous, et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, et franchement on s'éclate sur Youtube, c'est l'essentiel, ciao tout le monde